Nous voici déjà en train de réaliser notre huitième destination Aikido. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de vous retrouver à Fojnice en Pologne. La thématique abordée durant ce séminaire est la gestion des émotions durant la pratique de l'aïkido. Ainsi que durant ce stage, j'ai présenté trois pistes de réflexion. Premièrement, prendre conscience de sa respiration. Apprendre à l'utiliser et à ne surtout pas la bloquer. Deuxièmement, développer notre perception du hara. Ceci va nous mener vers davantage d'assurance et de sérénité et nous permettre de relâcher les épaules tout en renforçant le travail des hanches. Enfin, apprendre à reconnaître les priorités dans l'action tout en prenant soin d'éviter toute précipitation. Je pense que cette thématique a permis aux stagiaires de réaliser une véritable introspection en prenant conscience de leurs émotions. ma part, j'ai bien pris conscience qu'une bonne gestion de nos émotions pouvait stimuler notre progression. Et c'est avec cette pensée que je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle destination à équipe. Szkielet Tura, który jest symbolem miasta Huinitu.